Oui, je vais vous faire une démonstration de retour d'affection. Pour faire un retour d'affection, il te faut statuelle femelle et mâle. Pour faire les retours d'affection. Maintenant, tu vas mettre les feuilles. Il y a des feuilles chez nous ici. Tu mets ces gens de feuilles au milieu des deux. Tu mets le nom des deux au milieu. Et mettre leur photos au milieu. Et bien attaché avec les, les, les, les staffs. Et tu vas attacher. Voici comment je suis en train d'attacher. Voici comment je suis en train d'attacher. Attacher, attacher, attacher, attacher. Bien, bien, bien attaché, bien attaché. Et tu vas déposer. Bien attaché, attacher bien, bien, bien attaché. Regardez la manière que je suis en train d'attacher. Regardez bien. Et tu vas déposer. Maintenant, mettez un peu de fer et un peu de poudre. Mettez de poudre de, de dessus. Mettre un peu de poudre. Un peu de poudre. Maintenant, tu prends coque là. Tu prends coque et tu mets coque là. Tu mets les poils de coque là sur ça. Parce que coque là, tu veux aller tuer ça pour le bas. Voilà. Maintenant, on va demander si ce qu'on a fait là. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est ça qu'on demande. Voilà. C'est tombé djombe. Lente. Donc ça veut dire que ça a marché. Toli djombe. Maintenant, tu vas encore attacher ça un peu. Attacher ça un peu. Attacher ça un peu attachez ça un peu, attachez, attachez, attachez, attachez, attachez, parce qu'il y a un truc qu'on va attacher autour de tout ça là. Voici encore un exemple que j'ai fait pour autre personne, voici, voilà. Parce après, on va aller déposer ça chez va bah faire la cérémonie, et ramener ça à la maison. Et c'est toujours après, on va aller faire les trucs Maintenant, où, euh est-ce que ça a marché encore On va encore demander. Voilà. C'est Hayangwe. Maintenant, le travail a été fait. On appelle ça coulanté. Le travail a été fait. D'ici lundi et dimanche, euh, la personne va vous...